Alors, comme il me paraît que j'ai un non-verbal très parlant, je vais travailler sur le regard vide. Vous voyez quelque chose Bah, c'est normal. Bon, d'accord, je commence. Vous voyez quelque chose Bah, oui, c'est pas facile pour moi un regard vide, mais. Je, je travaille. J'y arrive, là, non Hein Y a rien. Je connais qu'il y arrive très, très bien. J'ai des noms. Poisson rouge, hein. Y a rien. Ah, ça marche On dirait que ça marche, là Ah oui, on ça, poisson rouge Ah ouais, ça marche. Et je vais équiper être content.